Merci. Oula Je crois que je suis en retard, moi. Non, non, non, laisse, laisse. Ah, ça va, ça va. C'est moi la grande sœur ou bien <rire> Allez. Molo Non Non, je sais. Mais sérieux, j'y sais, tu t'imaginais quoi Je m'imagine rien. Je te vois là et. Je pense au beau vieux temps, c'est tout. Faut qu'on parle de ton fils. Ah, mauvais bulletin. Ça fait longtemps que ça va plus à l'école. Si tu t'intéressais un peu à lui, tu le saurais. On a déjà eu cette conversation, Féli. C'est pas que je m'en fous, mais c'est compliqué. Ah mais ce serait pas compliqué de me sauter là tout de suite, pas vrai La chatouille mais pas le fils, c'est ça Philly. Bon. Denzel, ça n'est pas du tout ces derniers temps. Il est pas qu'à l'école, si tu vois ce que je veux dire. Bref. Nathie a mis de l'ordre dedans. Je sais pas trop ce qu'ils disent sous les deux, mais ça va beaucoup mieux depuis. Nathaniel C'est un peu normal qu'il s'implique ton frère. Il n'y a pas pour rien si on n'est plus ensemble. N'importe quoi, toi Une fois, une seule, il a dû te dire de faire gaffe. Il t'a pas harcelé non plus. Tenzel. Hein. Écoute, j'y sais depuis le temps. Je sais très bien que c'est pas la peine d'espérer une pension ou quelque chose comme ça, toi. J'ai bien compris que c'était mort. Mais il va falloir faire un effort. Tu sais que c'est dur pour moi, filer depuis quelques mois. Mais bon. Qu'est-ce que mon argent peut changer Je te laisse le temps. C'est pour ça que je voulais qu'on se voit dès maintenant. Mais aux prochaines grandes vacances, je veux qu'il bouge. Faut qu Il faut qu'il aille voir autre chose, loin. Au Sénégal ou ailleurs, mais loin. Parce que quartier, quartier, quartier, franchement, c'est pas bon pour lui. Il faut lui mettre de l'air dans la tête. Et si je te demande, c'est vraiment parce que toute seule, je sais que j'y arriverai pas. S'il y avait un homme dans cette maison, je t'emmerderais pas avec ça, nati Mais voilà, il voit son père qu'une fois tous les trois mois, limite par hasard. Et voilà, quoi. Tu es le seul oncle à lui qui vit dans les parages. Je sais pas vraiment où tu vis, mais... Quand on veut te voir, tu passes, quoi. C'est si grave que ça. Idylle, Nathanaël, Idylle. C'est assez grave pour toi, ça. Comment tu peux être aussi sûr de ça Je suis pas conne non plus. hein. Je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends, je sais ce qu'on me raconte. Idylle, je sais. Et j'ai tout le forfait avec. Que je fous rien à l'école. Que je rentre alors que je veux, que je te manque, que je te parle mal. Il a quel âge tu tiens maintenant 14 ans. Putain elle a juste 14 ans Nati. C'est rien Félie, c'est rien. Mais c'est pas rien Nati, c'est pas rien. Ça va s'arranger je veux dire. <rire> Pleure pas. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, tu crois Tout s'arrange. Tout s'arrange. Putain, je suis sûr que je vais encore forer mon gars ça.